On est sur le fait. Non, yes, je, I... je suis pas bon. Je suis bon. Je suis bon. Presque. Je suis bo presque. Je suis beau. Je suis pas beau. Et, Bessie, Bessie. et il est beau le lavabo ou pas et Je suis beau le lavabo, c'est la différence incroyable. Alors, oui, carrément. Incroyable. <rire> Merci Vincent d'avoir sorti ça. Et donc on est toujours sur le festival OA Festival yes. à Jumiège. Et donc je suis avec Doc, Doc, May. May. Yes, Doc May et Doc May on parlait juste avant, etc. Yes. A priori, euh, il fait de la danse classique. Non, pas du tout. Pas <rire> Comme du tu tout. peux l'entendre. Voilà, complètement. <rire> bon. Et donc euh, tu, tu rappes. Yes, je rappe, je rappe. On vient de quand On vient représenter la Skull Room ici. Merci de m'inviter à l'émission. Ça fait très plaisir de pouvoir euh, rapper, rapper et de faire ça et de la diffuser en, en live. C'est très très cool. Alors, du coup, tu viens de quand euh, Tu rappe depuis quand euh, C'est pas une vanne. Ah, euh, C'était dans la question. Voilà. Oui, euh, <rire> je rappe depuis une dizaine d'années. On est autodidacte, on est en indépendant. On fait tout nous-mêmes et euh, ça me va très bien comme ça. Alors, du coup, euh, c'est ton vrai métier C'est ton pas business du tout. plan à la base. Pas du tout, je suis éducateur t'es éducateur. Ouais. Ouais, ça c'est un pur métier. Donc on se débrouille, tu vois, on, ouais, on essaie de faire ça et justement ça me sert un petit peu à Avoir une passerelle avec les, les petits jeunes que je m'occupe, tu vois. La musique ça fait une c'est une bonne passerelle pour avoir une confiance de ces jeunes-là, tu vois. D'accord. Donc ouais. tu proposes ça aussi. Ah, moi je suis animateur. Exactement, aussi. exactement. Et donc, tu proposes ça comme activité parce que c'est une passion. Exactement. Bah au début, je le proposais dans mes missions, c'est-à-dire dans mes contrats et après j'ai commencé à me mettre dans une petite auto pour pouvoir faire des bah, des prestations. D'accord. C'est un peu mieux payé et on te considère. OK. Tu vois. Et du coup, les jeunes que tu t'occupes parce que je pense que l'éducateur pour des jeunes. Oui, de exactement. Base. Oui, en général, c'est entre 10 et 18 ans. Et ils adhèrent au projet. Ils adhèrent au projet, parce que juste le fait qu'ils se mettent à écrire, ça, de toute façon, pour moi, la démarche est déjà bonne. Qu'ils se remettent en question, qu'ils qu prennent le temps de pouvoir se poser sur un texte et se poser des bonnes questions, ça, pour moi, c'était le plus important. Tu vois. Alors, je pense que c'est intéressant, il faut en parler. Exactement. Ça. faut en parler. La, la, méth la méthodologie euh, pédagogique du truc, parce exactement. que voilà, on en parle gentiment. C'est comme si euh... j'avais une légitimité pour le faire, tu vois. Une toute petite. Ouais, énorme mais en tout cas, il y a de la réception en face. Donc, du coup, c'est apprenant. Ils écrivent. Exactement. Ils écrivent. On fait des cours d'écriture, on leur fait faire des albums, on essaie de faire des clips s'il y a le budget qui va avec. Mais oui, on essaie en fait faire des choses, tu vois. Pour la culture et pour les jeunes de chez nous, surtout. Ok, alors, t'es sur le Festival OA. Yes. T'es passé. Pas tu pas vas encore. passer. Ouais, à 22. Tu, tu passes à 22h. Ah ouais Oui monsieur Bon créneau Exactement je me chauffe la voix avec vous les gars. Ah super créneau. 22 h super créneau, quand même. Euh... Entre, entre je crois que c'est entre ah, Pony après... Pony Run Run et Negmaron. Et Negmaron. Ah ouais. C'est entre le... les deux. Du coup t'es bien. Du coup c'est magnifique. Ah ouais complètement. Il y a une pause de qu un quart d'heure, c'est pour nous. Ah oui, elle est, elle est propre, elle est propre la pose. Ah non, elle est, elle est super propre. Donc, Quelle euh... négociation Ah oui, complètement. Et du coup, euh, tu, ouais, tu m'as dit que ça faisait un, un moment que tu faisais ça, etc. Et oui, c'est ça. Et euh, t'es éducateur. Ouais. Donc voilà. Et donc nous, on est une Web TV avec des jeunes, tu vois ce que je veux Merci. dire. Et euh, donc c'est des jeunes qui s'en occupent. Et voilà, j'explique un peu le projet. Bah, bien et, sûr. Euh, et donc on fait de, des fois des festivals comme ça. Ouais. Et Et euh, es venu nous voir. Bah oui, bien sûr. Pourquoi Je suis venu vous voir parce que j'ai vu 2-3 gars qui rappaient tout à l'heure. Je voyais que c'était complètement ouvert. Je vous ai vu un petit peu dans votre mood vous installer tout à l'heure et tout. C'était grave cool. Je me suis dit euh, pourquoi pas Tu dis ouais, il y a 3 Gugus avec 4 Gugus par an. Je suis parti même. voir le domaine, no C'est quoi Je suis désolé, je connais pas ton prénom. Martin. Et bah Martin, je suis parti voir Martin. J'ai dit, Il est en train de manger un hot dog devant moi. J'ai dit est-ce que je peux rappeler Il m'a dit. Il a posé son hot dog. Il m'a dit viens, on y va. Et bah c'est parti, tu vas rappeler. <rire> et bah voilà. Let's go voilà, les gars, il, merci Martin. Il vient me lancer ma transition. <rire> merci Martin. Il de fou quoi. Nickel. Avec plaisir les gars Eh bah ben, vas-y on t'écoute Ça marche Yes Do-do-doque me oh, festival On est ensemble Ok J'ouvre les yeux encore pète de la veille. Avancez mets mais toi t'as pic de la veille. en place si vous faites de la peine si ma musique est magique bah même tu la payes. Tout ce que tu vis c'est pas sûr que tu l'as fait. Tout ce que tu vis c'est pas sûr que tu l'admets c'est là que tu t'en rappelles quand ça avait pas rappelé Les messages du ciel que j'ai même pas rappelé Tu sais des début pour compter à la bonne. Ton son n'est pas lourd toi t'en fais des tonnes. Pas besoin de perdre car tu connais la lionne tu sais tu pars en poussière tu fournis la com. Que le public s'abonne. Rap que je vais pendant que les puristes, ça vole Mais je suis all of fame, Je le game pendant que les touristes racole. Tu ne connais pas encore, y'a que des cris de ral Tu veux le mode spark, mais c'est petit bagnoles T'as un petit problème de calage, oui T'as un petit problème de calage, tu m'as pas vu me revoilà Il faut présenter ces là J'en souviens des nouveaux méthodes j'ai même refait l'emballage j'suis ton calab tu fais ma couche t'emmène en balade Tant que j'ai pas gagné au loto J'aurais pas de mode pas là, T'es pas là Je fous ta minérape si t'es malade Ça sent nos vinaigres On a toujours dans la salade Mes pièces, Tu veux que j'y fasse Malgré ça je reste perspicace Ami de protège mon dos Averse le flow mais les essuies glaces C'est de c'est le de God. C'est gars Dogme Merci à la Web TV Cap Nord est on ensemble comme jamais les gars. On est tombé sur un fou encore. Let's go les gars. Il est de quand yeah. Dogme Vous voulez un deuxième couplet les gars? Ouais ouais ouais, Mais ouais Quand ouais. tu veux. Ah ouais. Et puis et on veut savoir comment tu bosses euh, comment tu bosses quand, avec les avec quel beatmaker comment tu bosses tes instrus toi. Ah, comment je bosse tes instrus il n'y a pas de règles. Il y a pas vraiment de règles. Moi j'avoue je bosse beaucoup à l'humeur. Donc euh, c'est en fonction de comment je me sens dans ma journée en général Et après c'est en fonction de comment je reçois les instrus. Je bride pas l'inspi Si je trouve des prods sur internet qui m'appartiennent pas je gratte quand même <rire> tu, vois, tu, vois, tu vois le truc Des fois j'arrive pas forcément à les cliner Parce que c'est pas, ça nous appartient yeah, pas ouais, Mais clair. en général on, on fait à l'humeur Tu vois Ok c'est cool. voilà. ça en Allez, gros. on t'envoie un deuxième titre hein Et bah vas-y ah, même mais la même, même instru la ou la même une même autre Je m'en fiche même les instru. gars vas-y c'est parti Ah Martin, ok ok ok Tu pull-up ça donc doc Et mais on repart A suivre Bah oui les gars A suivre Doc Doc Doc Doc -do Yes yeah, aïe les est le gars on est, est ensemble de fou. Ouh Je regarde la vie qui s'effrite Bien sûr que le pilon est gras Je vais voir ma mère qui déprime Je suis là pour elle même si le big j'en ai pas J'attends des à un des sons Je te les envoie dans l'état On sous sol on serait consommé. J'aurais dû mettre le bris Mais le il t'as eu besoin de vous Non mais non mais pas Gavabab, qui ne vegne pas, mais qui vous aiment vous qui ne m'aimez pas. Ma fille sourit j'ai envie de taper des bois Tu sais le diable s'habille en pute. C'est quand elle te pique tu veux tenter ton bar. On sait que lui gavé balance, pendant que con, pas se mieux. Je te plaindre te pour de la merde. tête trop bas, tu les signes. Toujours foncé, toujours foncé. Malgré que la vie nous a laissé mille peines Je pas le clown, je pas le clown. J'ai toujours jonglé avec le système. Y'en a qui arrive c'est que j'ai pas tout tenté. autant tu crois que que l'arabe c'est facile. J'ai déjà vu par où j'allais rentrer le fil c'est mort terrible pas calé me fasse T'as pour qui t'as fait ta mélodie, maintenant on sait bien le t'es couille joue des maracas mes les gavines des astéroïdes, soit vite on perd, soit vite on fait la win Calmate calme t'es, on fait la guerre, car le temps c'est à faire la crise Retourne de bras, ça fait sans stéroïdes, j'ai tout ton bonheur dans mes de bruit J'annonce mon retour en ville, très bon moteur d'un vieil automobile les Simon, on est ensemble de fous, merci beaucoup pour cette occasion, c'est lourd hey. À suivre, t'as des réseaux J'ai des réseaux, les gars, doc Docme officiel sur tous les réseaux, c'est pareil D-O-C-M-E ou E. -O -E. Point officiel. Vous me trouvez partout, il n'y a que moi qui s'appelle comme ça. Et eh bah ben, sur le festival on trouve que des gens intéressants, un éducateur qui rappe, tout à on avait un prof de philo qui rappait aussi, ah ben, non mais, mais c'est un vu, truc de fou. Je les, vu, je je les connais en plus, d'ailleurs je les connais, je les ouais. ai vus sur internet. Ouais. Ces gars-là, incroyable. Incroyable, bien. Là, on tombe que sur des gens incroyables ce soir. Merci beaucoup. Euh, <rire> merci à toi de nous avoir accordé 5 minutes, 10 euh, minutes même plus. Ça voilà. me fait plaisir de fou. Et on ira te voir tout à l'heure. Trop bien. Prenez soin de vous, continuez ce que vous êtes en train de faire, c'est trop bien pour les jeunes. Merci les gars d'avoir euh, m'avoir donné l'opportunité. On est ensemble jusqu'à la fin. Et au festival Au festival à tout à l'heure.